Bonjour bonjour à tous, Donc, euh, nous continuons à prier à l'aide de ce livre pour aider à prier le chapelet aux éditions du Parvis, un chapelet consacré au cœur immaculé de Marie. Donc, Première série de mystères. Que la parole du Christ réside chez vous en abondance, remerciez Dieu le Père par le Christ.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 Saint-Michel, l'accorde de ta lumière, éclaire-nous. Saint-Michel, l'accorde de tes ailes, protège-nous. Saint-Michel, l'accorde de ton épée, défends nous de tout mal et de tout péché, ainsi soit-il.